avec mes amis donc euh, peintres, on cherchait toujours un lieu de vacances, de préférence dans le sud, et surtout pour offrir aussi à nos filles respectives un lieu de, de, de bien-être, de, de nature, etc. Et puis c'est pareil, que, que on a pu passer des vacances de Noël, c'était en 1980, pour chercher sur place, en moyennant une agence, si on pouvait, avec les, quelques, les peu de moyens qu'on avait à l'époque, si on pouvait acheter une maison. Il faisait excessivement froid, et c'était peut-être le meilleur moment d'acheter, parce qu'on n'a vu que des inconvénients. C'est-à-dire, il faisait humide, il pleuvait, il faisait froid dans la maison, et on a sillonné autour du zès Et la toute dernière maison qu'on a visitée, c'est celle où je suis actuellement, qui n'était pas du tout dans le dans la même état qu'aujourd'hui, bien entendu. En venant pendant toutes les vacances d'été, on a beaucoup travaillé. Petit à petit, ça a pris forme. Et donc, au départ, c'était... Un, un lieu de vacances, tout simplement, un lieu de vacances. Et petit à petit, c'est devenu un lieu de vie. Pour moi, c'est maintenant vraiment un, un lieu de vie. et je suis beaucoup plus souvent ici qu'autrefois. D'une part, ça tient au fait que je suis à la retraite depuis quelques années. Et puis, d'autre part, parce que je, je me ressource vraiment beaucoup ici. J'ai même besoin de ça par rapport à Paris. Et quand j'arrive, c'est... ah, Je suis tout simplement bien. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a découvert dans la cave, qui était remplie de gravats. On a découvert une cuve à vin, mais très, très primitif. mais C'est-à-dire qu'on avait pratiqué dans un mur de la cave un gros trou. À travers ce trou, on jetait dans la cave les raisins. Alors, une partie qui était, euh, comme elle est revêtue de carrelage. Les gens marchaient avec les pieds pour écraser les les grappes et puis il y avait un petit trou dans cet espace là et à travers ce trou le jus s'écoulait dans un bassin en dessous et on a dégagé ça au départ on s'est dit mais qu'est ce que c'est ça quand on n'est pas né dans un pays de vigne on a aménagé l'été 82 donc il n'y avait pas le tout à l'égout en fait pendant facilement une dizaine ou une quinzaine d'années on a vécu comme ça sans le tout à l'égout, et c'est dû à l'ancienne mairesse Rolande d'Oladie qu'on a eu le tout à l'égout, c'était la révolution dans le village, parce que c'est pour elle qualifier la querelle entre les anciens et les modernes, parce qu'il y avait des gens du village en disant, mais pourquoi Ça va nous coûter la peau des fesses Et tous ces étrangers, ils veulent leur confort, et bon on leur a dit après tout, vous nous avez vendu leur maison, et forcément il y a des, des évolutions. Un village, ça ne laisse pas indifférent, ça c'est un fait, quand on s'installe dans un village, on est très concerné, on est impliqué beaucoup plus qu'on l'est peut-être dans une ville. Et je me rappelle très bien, c'était en novembre 2000, me semble-t-il, euh, que j'étais, c'était les vacances d'automne, je pense, j'étais ici, à cause de quelques travaux dans cette maison, et... Je dînais chez mes amis, à côté, donc. Et je sortais chez eux vers 10h15, que tout d'un coup, on entendait un, un bruit très fort. Et on a sursauté. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, parce que c'était vraiment des souvenirs très, très pénibles. Moi, je suis revenu à Noël, et j'avais de plus en plus l'impression, un besoin, vraiment un besoin, de faire quelque chose de positif. Et c'est là qu'est née l'idée de, de faire des concerts. Ça a démarré très très simplement. On a un copain pianiste avec qui on répétait à Paris. Donc euh, c'est comme ça qu'on a fait le premier concert parmi les, les affiches. Je crois que le premier concert, c'était en 2001, il me semble bien, ouais. Donc on a fait une petite affiche et depuis, on a fait, tous les ans, jusqu'en 2011, on a fait des concerts lyriques avec mon ensemble qui s'appelait La Petite Troupe. Je disais toujours, c'est un petit ensemble à géométrie variable parce que c'était pas toujours les mêmes personnes qui étaient disponibles pendant le mois d'août. Généralement, on faisait les concerts au mois d'août. On en fait les concerts. Et en 2011, bon, ça faisait dix ans qu'on chantait. Je sentais qu'il y avait un, un changement dans l'air. Il y avait d'abord l'église qui fermait pour des raisons de dangerosité. On, on disait que la coupole. Était fissuré, qu'il y, qu y avait un risque donc, que ce n'était plus possible de chanter dans l'église. En même temps, euh, j'arrêtais de, de travailler avec, euh, je me rappelle plus très bien, avec la, une pianiste à Usès qui nous a accompagnés pendant longtemps. Mais en revanche, on a fait autre chose puisqu'on ne pouvait plus chanter avec la petite troupe, euh, j'ai fait du cabaret lyrique, avec une copine qui habite à Saint-Médier, qui s'appelle Ruth Imhoff, qui est euh, originaire de Suisse. Et puis l'idée nous est venue de faire, euh, euh, de faire un petit spectacle qu'on appelait le cabaret lyrique, c'est-à-dire des chansons de cabaret et de variété, euh, que ce soit du courte Yvette Guibert... Euh, enfin, très, très mélangé, mais genre en cabaret, mais en voix lyrique. Et c'était également avec donc, cette pianiste euh, du ZES. Et on a, on a passé des très bons moments, on a chanté, on a contribué très modestement hum, à la vie culturelle, pour ainsi dire, de, de, de Belvezet. Évidemment, il y avait plein d'autres... Euh, Manifestations très intéressante, voire plus intéressante.